Nous sommes maintenant avec Gaël Rodeville, donc euh, nous sommes contents de vous voir à Marseille parce que c'est vrai que vous allez nous expliquer pourquoi le festival qui était à Aubagne est venu prendre ses quartiers à, à Marseille. Ben écoutez, C'est très simple, il y a plusieurs raisons, la première c'est que le, le festival a vu sa subvention coupée en deux par la ville de Marseille en 2021 à l'issue de la, de la pandémie, à l'issue du Covid, donc on avait pris la décision pour la ville à ce moment-là et donc on l'a quitté et la ville de Marseille nous a accueillis très chaleureusement avec la volonté de nous accompagner sur notre projet culturel. Donc on est très très heureux aujourd'hui d'être sur Marseille, de plus, que ça donne une dimension et ça offre un rayonnement différent, évidemment que la ville de Bagne et que ça nous semblait une nouvelle étape dans notre projet culturel, donc on est très heureux. Oui, En même temps, avec des, des comment dire, des, des bases qui restent, mais avec des améliorations sur certainement. Alors, j'ai regardé le programme, j'ai vu que apparemment, il avait. Comme ça, il paraissait plus riche Oui, il y a toujours eu en fait une volonté sur le festival de ne pas stagner. En fait, L'objectif, c'était toujours d'apporter plus et de donner un peu plus au public. Parce que c'est vrai que le public a toujours été au rendez-vous, les professionnels aussi. Et donc, c'était aussi d'améliorer chaque année les propositions artistiques qu'on faisait. Donc, euh, en réalité, on a gardé exactement la même ligne éditoriale, puisqu'on a vraiment déjà une ligne éditoriale qui est très spécifique, puisque la, on travaille sur la question de la relation de la musique à l'image et sur la mise en lumière des réalisateurs et des compositeurs musique de film, par conséquent ça c'était extrêmement important puisque le festival fait partie euh, des festivals européens euh, qui sont aidés par le soutien de l'Europe justement parce qu'il y a cette thématique bien spécifique et puis en plus il répond vraiment à des, à, à des problématiques du monde professionnel, donc euh, euh, ça c'était quelque chose qu'on souhaitait absolument euh, conserver et puis avec toujours voilà cette même envie en fait chaque année de, de proposer euh, davantage, de partager en fait davantage parce que c'est pas... Euh, L'idée c'est pas de mettre un maximum de films, l'idée c'est de pouvoir avoir des propositions artistiques plus importantes, plus larges, et de, donc d'offrir de, de, de différentes œuvres, toujours dans la problématique aussi et la volonté qu'elles soient accessibles à tous puisque notre, vraie, notre volonté, c'est vraiment qu'il y ait une rencontre entre l'œuvre voilà, et les... Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il y ait une vraie rencontre qui se passe entre... C'est ça, entre, entre le les public les et l'œuvre, et ce qui est mmh. important, c'est qu'il y ait un croisement des publics, ce qui est important, c'est que ça soit ouvert à tous les publics, et aussi d'amener le public à plus l'habitude d'un cinéma un peu plus populaire, ou un peu plus grand public, de l'amener vers du cinéma un peu plus auteur Notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de créer des passerelles entre, euh, entre les différents euh, genres cinématographiques et... Euh, en conservant la qualité puisqu'évidemment on reste un festival qui souhaite une qualité artistique importante mais voilà c'est vraiment notre objectif donc c'est pas pour en faire plus c'est parce qu'on aime ça en fait et qu'on a envie de multiplier les rencontres, de multiplier les possibilités de partage donc voilà c'est tout à fait naturellement qu'on le fait en fait Et en même temps la musique et le cinéma est quelque chose qui est, qui est important de remettre au bout du jour parce que c'est vrai qu'on remarque même dans la presse que bien souvent, même dans les, euh, euh, comment euh, dans les sommaires euh, des piles, on ne voit plus marquer le nom des compositeurs. Bah, Et en ça, c'est quelque chose est... qui est. La problématique, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. C'est oui. qu'en fait, la problématique, c'est que le compositeur est le troisième auteur d'un film. Et effectivement, sur un générique de film, très rarement apparaît en troisième place le compositeur. Le compositeur apparaît généralement en fin de générique. Avec les, les avec, voilà, sauf les grands et encore ils sont rarement oui. en troisième place. C'est une des raisons pour laquelle on a créé aussi ce festival pour s'interroger vraiment sur le rôle du compositeur et en quoi la composition musicale est extrêmement importante en termes de création d'une œuvre et qu'elle fait partie à part entière de la, de la création musicale. Donc euh, effectivement, il y a cette problématique de reconnaissance des compositeurs, mais je, les choses sont en train de bouger parce qu'il y a aussi la CSM qui fait un travail exemplaire sur cette question-là et pour la mise en lumière des compositeurs de musique de film. Et puis il y a des festivals comme nous qui mettent en relation des compositeurs, des réalisateurs, des, des, des producteurs pour justement sensibiliser sur cette question-là. Donc euh, c'est des choses qui sont en train de bouger, mais effectivement le compositeur est souvent la, la dernière personne qu'on appelle en fin de budget, et, et s'il si oui, reste un budget, que ce soit sur le, le cours film est ou le long, tant que le film est terminé, et puis là il reste un petit budget, donc on, on les sollicite pour composer pour l'image. Tandis que vous, on se rend compte que justement le fait de les mettre en relation dès le départ, dès le scénario, c'est quelque chose qui est quand même important, parce qu'il y a une créativité qui est, euh, bah, qui est optimum, en réalité, ça se passe maintenant beaucoup sur les duos de, de compositeurs réalisateurs. La problématique, c'est la première démarche d'un compositeur, un réalisateur qui ne va pas aller chercher un compositeur à partir de l'écriture du scénario. Mais après, sur les compositeurs réalisateurs qui ont pour habitude de travailler ensemble, les premières fois ils travaillent sur les rushs et puis en fait, au, au fur et à mesure de leur collaboration, très souvent le compositeur a déjà un regard sur le scénario. Et ça effectivement, c'est une question de fidélité dans la relation, c'est aussi une question de confiance, mais aujourd'hui, c'est compliqué euh, de mettre effectivement en relation tout de suite un compositeur et un réalisateur et nous dans le cadre du festival on a le marché européen de la composition musicale qui est un marché qui met en relation euh, les, des binômes producteurs réalisateurs que ce soit sur des séries des documentaires des fictions des longs ou des courts métrages et qui les mettent en relation euh, sur des films qui sont déjà financés mais les compositeurs travaillent à partir du scénario effectivement pour proposer faire une proposition musicale ce qui ne veut pas dire que les roches ne sont pas faits déjà et que le film n'est pas tourné, mais en tout cas, les projets cherchent. Donc effectivement, c'est un autre regard et ça sensibilise aussi, la... aussi bien les... Les, compos... les réalisateurs que les producteurs sur cette question de quand est-ce qu'on se pose la question de la musique et à quel moment de la création, dans le processus de création d'un film, on se pose la question de la alors, pour cette première édition à Marseille, vous êtes basé à Arplex, le nouveau multiplex marseillais en de la guerre, et vous continuez à collaborer avec les autres cinémas. Ça, c'est important. là c'est extrêmement important. Nous, on était, de toute façon, on a toujours créé des partenariats et des passerelles avec les autres lieux des infrastructures marseillaises, comme la CNE, le vidéodrome, la baleine, ou encore les variétés. Donc, c'était impératif pour nous de conserver ces partenariats au sein du festival. Après, on avait aussi la problématique de la proximité, la problématique de, de, du nombre de séances qu'on Souhaiter. Et c'est vrai que Arplex nous cette possibilité de privatiser en fait les deux derniers étages, d'accéder à l'ensemble des salles, puisque on espère évidemment avoir le même succès qu'on avait à Aubagne, en espérant qu'il soit plus, hein, puisqu'il y a plus d'habitants euh, à Marseille. Mais si on fonctionne comme Aubagne, on a besoin vraiment d'un cinéma complet. Est ce que pouvait nous offrir Artplex et pas encore les autres salles petites qui avaient leur propre programmation commerciale et toujours des, des invités d'honneur de prestige Toujours, hein toujours. <rire> toujours, des invités d'honneur de prestige, mais aussi intergénérationnel, c'est important d'avoir des invités d'honneur où tous les publics peuvent s'identifier. On a Dominique Blanc euh, qui, euh, voilà, qui, a, qui a une carrière extraordinaire, aussi bien au théâtre qu'au cinéma, qui va toucher plus un public euh, de notre génération, et puis on a Imani qui est une compositrice extraordinaire aussi et qui va toucher une génération un peu plus jeune, Nanita de pareil. donc voilà, notre volonté c'est effectivement toujours de répondre à un large public et puis on a voilà, des cinémas extrêmement différents, Emmanuel Bercot, Tony Gatliv qui vient, qui seront très présents, donc voilà, notre volonté c'est vraiment voilà, d'offrir de la qualité et puis sur tous les champs, je pense que nos invités sont des gens qui sont là pour transmettre et c'est ça qui est essentiel qu'ils ont envie de transmettre. On fait extrêmement attention sur nos invités pour ça. Et chaque année, ce sera la même période que vous choisirez pour les dates Oui, tout à fait. On est, on est toujours sur une période mi-mars, début avril. Là, par contre, cette année, on a tenu compte, évidemment, des autres manifestations culturelles qui étaient là depuis des années à Marseille et, et on ne souhaitait absolument pas être en même temps qu'eux tout simplement par respect. Mais là, on va se mettre d'accord avec l'ensemble des... Des autres structures culturelles, il faut qu'on le fasse de façon intelligente et main dans la main. Donc euh, pour l'instant, je ne peux pas annoncer les dates de 2023, mais elles seront certainement proches de cette période-là. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le festival s'implante durablement à Marseille. Aussi. <rire> voilà. Donc, aussi euh, Je transmets donc, euh, vos souhaits oui. et, et qu'en même temps il n'y a pas de raison parce qu'un festival de telle qualité marchait ah, bien, bien à Aubagne, je ne vois bien pas bien pourquoi bien. il ne marcherait pas à Marseille. J'espère aussi et puis c'est notre souhait vraiment, c'est de l'ancrer sur cette ville et puis de le partager, euh, voilà, le partager avec euh, professionnels et publics et j'y crois beaucoup parce qu'on a déjà été extrêmement bien accueillis par la ville de Marseille et par les autres collectivités territoriales et il n'y a rien aujourd'hui qui nous empêcherait de travailler enfin en tout cas de réussir à ce que le festival soit ancré sur, son, sur la Quelle, ville. Gaël que. merci, merci beaucoup. Vous êtes la déléguée générale du festival. c'est ça, ça tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Et Monsieur Sapiega est toujours président. Absolument. Oui. Parce on est à milliers qui marchait sur le trottoir, euh, qui. on on est toujours. là. On est, là. <rire> on est tous pareils. Voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean.